Comment faire pour arrêter de chanter faux Alors, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Euh, chanter faux, j'aime pas trop cette appellation, mais bon voilà, c'est ce qu'on utilise dans le langage courant. Donc, euh, je vais l'utiliser euh, aujourd'hui et euh, je vais t'expliquer eh ce qu'on peut, qu peut faire, comment on peut déjà un petit peu décortiquer pour savoir euh, d'où vient, vient le problème qu'on peut régler. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les hommes et les femmes à chanter, à développer leur voix et je le fais ben, notamment à travers cette chaîne YouTube. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications. Alors pourquoi Tout simplement parce que ça va te permettre de recevoir euh, des alertes à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, ainsi tu ne rateras aucun de mes conseils et en plus, tu seras alerté lorsque je serai connecté en direct sur cette chaîne. Ça nous permettra de pouvoir échanger et euh, que tu puisses me poser toutes les questions que tu souhaites via le chat et je pourrai y répondre euh, directement à la caméra avec grand plaisir. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on pourrait euh, chanter faux justement On va décortiquer un petit peu la chaîne. Alors la première cause, eh bien ça pourrait être déjà euh, l'oreille. C'est-à-dire qu'on euh, n'entend pas, on n'entend pas bien, tout simplement. Et du coup, ce défaut euh, d'audition, eh bien, euh, euh, en, entraîne de l'injustesse parce que finalement, on ne se rend pas compte euh, du son qu'on doit, euh, qu doit faire et euh, auquel cas, ce euh, eh sera compliqué pour nous euh, de le refaire. Donc ça, euh, bah, c'est un petit test que tu peux faire. Est-ce que par exemple, euh, quand tu entends euh, une chanson, euh, est-ce que euh, par exemple, si je te passe une autre chanson, est-ce que tu vas pouvoir… Euh, euh, entendre que ce n'est pas la même chanson par exemple. Ou si je te joue deux fois la même mélodie, euh, est-ce que tu sauras reconnaître que c'est la même ou pas Alors, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le reconnaître. Ce sont les personnes euh, qui sont touchées par ce qu'on appelle la musique. ça représente un très faible pourcentage de la population française, mais c'est peut-être ton cas et euh, tu peux à ce moment-là passer euh, le test euh, du, euh, du laboratoire euh, lyonnais euh, qui s'occupe de ça Donc, tu peux taper euh, test laboratoire amusie et puis euh, tu tomberas sur ce test en ligne. C'est une trentaine de fichiers à écouter. Je l'ai déjà fait d'ailleurs passer à, à des personnes que, que j'accompagne. Euh, une fois que tu auras vérifié que bien que ton, ton oreille en fait euh, perçoit bien euh, la musique tout simplement, que tu as chanté, euh, on va vouloir savoir si tu traduis correctement les choses. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand la mélodie va dans les aigus ou quand elle va dans les graves, est-ce que tu l'entends Est-ce que tu sais reconnaître ça Ou est-ce que, pour toi, voilà, c'est une mélodie, tu peux la reproduire, mais tu ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de la musique. Tu ne sais pas trop si ça va dans les aigus, si ça va dans les, aigus, dans les graves. Si je te joue deux notes, est-ce que tu sais reconnaître si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première donc il y a ça, tu vois, aussi à, à vérifier. Donc ça, tu peux le faire tout simplement avec un piano. Euh, plus les notes vont être sur ta droite, euh, eh bien, euh, plus elles seront aiguës, plus les notes seront sur ta gauche, plus elles seront graves. Hein. C'est comme ça euh, que ça se passe quand tu es assis pour toi derrière le, derrière le piano. Donc ça, eh bien, tu peux le tester aussi très facilement. Ensuite, euh, la question qui va se poser, c'est OK. Donc, euh, ton cerveau euh, arrive à reconnaître les notes et euh, il va euh, envoyer euh, du coup l'information à tes muscles, hein, aux muscles de ton corps pour générer le son avec ta voix. Euh, et simplement, par contre, les muscles ne savent pas encore trop comment faire. C'est-à-dire que ton oreille entend bien euh, la note que tu dois faire, ton cerveau dit ok, donc ça c'est une note qui est plus aiguë que la précédente. J'envoie l'information au muscles, il faut que vous fassiez une note plus aiguë que la précédente. Simplement, si tes muscles ne sont pas encore bien éduqués, eh bien, on ne vont pas savoir comment euh, générer cette note plus aiguë. Alors là, pas de panique, hein, c'est simplement de la technique vocale, tu vas mettre en place des exercices. Alors, tu en trouveras de nombreux sur cette chaîne YouTube euh, et euh, ça va te permettre du coup d'apprendre à tes muscles et eh comment euh, traduire une note plus aiguë ou une note plus grave. Maintenant, euh, euh, il peut y avoir encore une fois que tu as mis euh, tout ça en place, un petit problème de précision. C'est-à-dire qu'effectivement, tu arrives bien à suivre la mélodie. Euh, quand tu entends une note plus aiguë, tu vas chanter une note plus aiguë, mais ça ne va pas être tout à fait exactement la bonne note, notamment quand il y a un écart important entre les notes. Eh bien toi, tu vas taper hop, un tout petit peu trop haut ou un petit peu trop bas par rapport à la note qu'on attendait. Donc ça, c'est simplement un petit problème de précision. Et euh, là, eh bien, ce sont des exercices un petit peu plus avancés euh, de technique vocale qui vont te permettre en fait de gagner en précision musculaire. Donc là, comme euh, un danseur ou une danseuse qui va s'entraîner vraiment euh, à faire de beaux gestes et des gestes précis, eh bien, toi, tu vas pouvoir faire la même chose et être précis avec les muscles de ta voix. Et plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir eh bien, euh, taper la bonne note, rejoindre la bonne note avec précision et du coup être bien juste quand tu chantes. Voilà. Alors si tu as des, des amis qui, ont, euh, qui rencontrent cette difficulté euh, de, de, de chanter faux, eh bien, tu peux leur partager cette vidéo, ça leur donnera des clés pour avancer. Et puis si, si toi-même, c'est ton cas, eh j'espère que cette vidéo euh, t'aura aidé. Alors des conseils comme ceux-ci, euh, moi j'en dispense tous les jours aux membres de mon cercle privé. Alors mon cercle privé, c'est un groupe de chanteuses et de chanteurs euh, dont tu peux faire partie encore gratuitement euh, pour l'instant. Et euh, j'envoie directement euh, dans ta boîte mail personnelle des conseils euh, quasiment quotidiens. Donc si tu veux rejoindre ce cercle, eh bien, tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, euh, tu, la tu laisseras ensuite ton prénom et une adresse mail et euh, eh bien, dès demain, je t'enverrai euh, des nouveaux conseils pour t'aider à développer ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. À bientôt. Ciao